Bonjour à tous Aujourd'hui, je vais revenir sur mes clés de réussite d'un projet d'habitat participatif et faire un focus spécifique sur la communication bienveillante. Allez, c'est parti Alors avant de commencer, je souhaiterais dire que tout ce que je vous raconte dans cette vidéo euh, sur cette chaîne YouTube, je les détaille dans mon livre « Les clés de l'habitat participatif, mes expériences de vivre ensemble » aux éditions Yves-Michel. Je vous mettrai le lien euh, en dessous. Et j'utilise des facilitations graphiques qui sont faites par Thierry Delille, euh, qui ont été faites justement pour mon livre et qui sont téléchargeables puisqu'elles sont en Creative Commons, en licence libre. Et vous trouverez également le lien en dessous. Comme je vous l'ai déjà dit, pour moi, un habitat participatif, ce n'est pas seulement la construction d'un habitat. C'est deux éléments qui sont indissociables, un habitat et un collectif qui doivent mûrir et grandir ensemble. Mes ingrédients de réussite vont dans ce sens. Pour représenter les clés de l'habitat participatif, je me suis basée sur une image, le tabouret trois psy. Le socle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 Il arrive que je rentre du travail un petit peu fatigué et que je croise un cohabitant et que je sois un petit peu ronchon et que des mots partent trop vite. Donc il est important très tôt de mettre en place une communication bienveillante au sein d'un collectif car euh, voilà, on n'est pas forcément dans les meilleures dispositions avec nos cohabitants. Pour moi, la communication bienveillante se rapproche énormément de la CNV, la communication non violente qui est une pratique de communication intègre qui permet de prendre en compte nos émotions, les émotions de l'autre, tout en exprimant, en écoutant ses besoins et en les exprimant. La communication non-violente a été créée par Marshall Rosenberg et lui-même inspiré de Carl Rogers. Et je ne vais pas détailler ici euh, ce qu'est la communication non-violente et comment la pratiquer. Il y a des personnes qui sont bien plus spécialistes que moi dans ce domaine. Euh, mais je souhaite vous faire un focus sur euh, les points essentiels qui me semblent importants dans l'habitat participatif et que je trouve facile à appliquer euh, voilà, sans avoir euh, fait de formation. Cependant, euh, je conseille vivement de faire une formation à la CNV, euh, que vous soyez en habitat participatif ou non. Pour moi, c'est vraiment euh, de l'ordre de l'hygiène de vie. Euh, que ce soit en, dans les relations professionnelles, dans la famille, euh, c'est vraiment quelque chose qui aide. Voilà, je conseille vraiment euh, vivement de faire euh, ce type de formation. La première chose que je conseille, c'est de pouvoir parler en « jeu, d'utiliser la première personne du singulier quand on parle. Euh, cela évite les grandes généralités et euh, ces tendances de certaines personnes à, à chercher à donner du poids dans ce qu'ils disent. Euh, par exemple, euh, quelqu'un qui rentre dans la cuisine et qui dit « Oh mais c'est pas possible, tout ce vacarne, tous ces enfants qui font du bruit, ça, gère, ça dérange tout le monde. » Là, cette personne, en fait, elle généralise à tout le monde ce qu'elle, elle ressent. Alors que si elle dit « Mais c'est pas possible ce vacarne, j'ai vraiment besoin de calme là tout de suite, maintenant. » Cette manière de s'exprimer permet d'ouvrir euh, sur des solutions euh, qui vont être différentes. Ah bon Tu as besoin de calme, mais peut-être que dans ce cas-là, euh, tu as besoin de t'isoler ou, euh, ou peut-être qu'on pourrait faire une table d'enfants d'un côté et une table d'adulte de l'autre, comment tu te sentirais avec ça? Voilà, donc le fait de, de, de vraiment parler en jeu euh, permet vraiment de, de s'attribuer euh, le sentiment et euh, le besoin que l'on a à cet instant. Le fait de parler en jeu permet également de sortir de celui qui a raison. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, pour un même vécu, euh, une même, euh, même expérience, deux personnes peuvent avoir des ressentis différents. Ah tiens, tu te souviens là, l'autre soir, là, ce petit groupe, là, chilien, ah, oh, j'ai trouvé ça euh, oh, poétique. Euh... Oh, j'ai ressenti euh, beaucoup de douceur avec la, la voix chaleureuse de cette chanteuse. Bah, C'est marrant que tu dises ça parce que moi j'étais là à ce concert et oh, ça m'a ça donné de l'énergie, du peps, j'ai trouvé ça génial D'ailleurs je le mets souvent pour chanter dans ma douche. Voilà, on peut vivre des expériences similaires et avoir des ressentis qui sont différents. En parlant en jeu, euh, chacun a son expérience, chacun a son vécu et il n'y a pas besoin de savoir si finalement cette musique était plutôt calme ou plutôt dynamisante. La deuxième chose qui est vraiment importante et très complémentaire du fait de parler en jeu, c'est l'écoute active. L'écoute active, c'est une manière d'écouter en étant dynamique et en étant vraiment attentif et disposé à l'autre. Alors, l'écoute active, ce n'est pas... Oui, alors, tu vois, à ce moment-là, il est rentré et... Il s'est mis à crier, moi Ça n'est pas écouter en organisant sa journée à venir ou en ressassant la journée passée. Ça n'est pas écouter non plus mmh. en regardant par la fenêtre. Ce n'est pas écouter en jugeant l'autre, en hochant mmh. la tête ou en fronçant les sourcils. Ce n'est pas en coupant la personne pour donner son avis. Ah mais attends là, moi j'aurais pas fait comme ça hein. Ni rebondir <rire> Alors c'est marrant que tu dises ça là, parce que <rire> hier il m'est arrivé exactement la même chose. Il faut être vraiment disponible émotionnellement, physiquement, intellectuellement. Il est tout à fait possible de dire à une personne qu'on n'est pas disponible à l'écouter si à ce moment-là, ça n'est pas ok pour nous. La troisième chose intéressante à mettre en place dans le cadre d'une communication bienveillante, c'est un cadre de communication. Alors, ce cadre s'adresse plutôt euh, aux réunions du groupe, du collectif, parce qu'évidemment, on n'a pas toujours, ne va pas toujours respecter ce cadre dans les échanges informels. Mais dans le cadre de la réunion, c'est vraiment important de mettre ça en place ce cadre. L'idéal, c'est de le créer avec le groupe. Moi, je vais vous partager le cadre de communication que j'utilise par défaut avec les groupes. Le premier point est parler en jeu. Je l'ai déjà longuement détaillé avant. Le deuxième point, c'est la bienveillance, le non-jugement. L'idée là n'est pas de ne pas avoir de jugement, mais plutôt de tendre vers le non-jugement, euh, puisqu'il est vraiment difficile, si on n'est pas moine bouddhiste, euh, de ne pas avoir de jugement quand les personnes parlent. Le troisième point, c'est la souveraineté individuelle, co-responsabilité. Nous sommes tous souverains au sein du groupe, nous sommes tous responsables euh, d'un certain nombre de choses comme euh, d'exprimer ce qu'on a exprimé en réunion. Euh, si j'assiste à une réunion et que je sens en moi que je ne suis vraiment pas d'accord, je suis souveraine, je suis responsable euh, d'exprimer euh, mon désaccord. Et si je le dis plus tard, eh ben ça sera pas forcément euh, constructif pour le groupe. La concision, le but est en fait de rappeler au groupe qu'il est important d'être concis. L'idée, c'est de dire quand je parle, est-ce que j'apporte une plus-value au groupe Est-ce que ce que je dis apporte des éléments supplémentaires à ce qui s'est dit précédemment Enfin, la confidentialité. La confidentialité ne touche pas directement le projet qui peut être évidemment partagé à l'extérieur, mais plutôt des choses qui seraient de l'ordre de l'intime et qui seraient partagées au sein de la réunion de la plénière là, euh, chacun est invité à, à garder euh, cette intimité, ce partage d'intimité euh, de manière confidentielle et ne pas euh, le divulguer à l'extérieur. Le cadre de confiance est un élément vraiment euh, fondamental à poser euh, assez rapidement au sein du collectif euh, pour garantir euh, la manière dont le collectif veut communiquer euh, au sein de ses réunions. Dans les réunions, toujours, il y a des moyens, des techniques pour faciliter la communication et c'est en particulier la manière dont on va se passer la parole. Alors il y a la manière assez classique en levant le doigt, quelqu'un note les personnes qui lèvent le doigt, distribue la parole. Voilà, C'est une manière assez classique que l'on connaît euh, de l'école. Il y a d'autres techniques comme euh, le tour de parole qu'on peut aussi faire avec un bâton de parole en le symbolisant avec un bâton que l'on fait tourner. Le principe c'est que euh, celui qui a le bâton ou celui qui a la parole peut parle et les autres écoutent et on fait euh, tourner ainsi la parole et seul celui qui a la parole peut s'exprimer et on évite ainsi les réactions euh, spontanées. Une autre manière de faire c'est la parole au centre. Donc euh, le principe c'est de, de dire voilà la parole est au centre et chacun peut la prendre et puis la rendre. Donc celui qui souhaite prendre la parole dit je prends, euh, il parle et quand il a fini il dit je laisse j'ai terminé, ou j'ai dit. Une autre technique qui peut être adaptée dans certains cas, c'est le mode popcorn, qu'on appelle aussi brainstorming. Donc là le principe c'est on lance un thème et chacun va prendre la parole spontanément, sans qu'on lui donne la parole, et en évitant de parler en même temps que quelqu'un d'autre. Donc il y a une certaine écoute des uns des autres. Euh, et là voilà, les plus créatifs peuvent prendre la parole. Alors que d'autres sont plus en retrait, ça ne pose aucun, aucun problème. On est sur une phase plutôt d'émergence d'idées, de créativité. Il y a des petits outils qui aident aussi à la communication, ce sont les animimes. Ce sont des mimes que l'on peut faire et qui vont aider à communiquer. Alors l'animime le plus connu c'est effectivement le lever de doigts qui permet de prendre la parole, euh, mais il y en a un autre qui est fortement utilisé et que moi j'aime beaucoup, euh, c'est celui-là. Ce, ce signe permet de dire « je suis d'accord avec ce que la personne a dit » et d'éviter de prendre la parole et de répéter. Euh, voilà, donc cet animime permet euh, de gagner du temps au sein du groupe et quand quelqu'un parle et euh, voit qu'autour de lui beaucoup de personnes font ce geste, il, y a, il se passe quelque chose au niveau énergétique, il se sent porté, il sent que sa parole a du poids au sein du groupe et qu'il se passe quelque chose. Je trouve très intéressant de prendre un temps pour poser ses émotions en début et fin de réunion. Ça permet vraiment d'améliorer la communication et de se reconnecter à soi et aux autres. C'est un petit peu comme poser ses valises de la journée. Poser tout ce qu'on a vécu, tout, euh, tout ce mouvement, toute cette activité, toutes ces émotions, on, on les pose, on les dépose euh, à l'entrée du cercle pour être plus disponible envers les autres. Ça permet donc vraiment de, de prendre un temps de connexion avec soi et puis ensuite de prendre un temps de connexion avec chacun des membres du cercle. Et euh, j'ai remarqué en fait que très souvent quand on faisait le tour d'émotion, le tour de ressenti, euh, les mêmes termes revenaient très souvent. C'est « je suis fatiguée » ou « ça va ». Euh, et donc pour éviter ça, euh, j'ai créé un petit outil qui s'appelle le ressentimètre. Et donc, le tour d'émotion, on le fait maintenant euh, avec les groupes que j'accompagne. En regardant ce ressentimètre, chacun va pouvoir regarder euh, quels sont les mots qui ressortent, vers quoi ils se sont attirés. Ça peut être un mot, mais ça peut être aussi euh, une météo. Euh, voilà, je suis attirée par l'arc-en-ciel ou par le nuage tout gris. Et ça donne des informations qui sont plus euh, fines euh, de ce qui se passe en soi. Eh bien, moi, je me sens plutôt sereine et passionnée de vous partager tout ça. Dans mon habitat participatif, on fait deux à trois fois par an ce qu'on appelle des réunions de non-dits. Donc le but est vraiment de se rassembler et que chacun puisse déposer les thèmes qui qui le tracassent un peu ou au contraire, qui l'animent. Le but est vraiment de poser les choses. On, ce n'est pas un espace de prise de décision, ça n'est pas un espace de, de où on va chercher des solutions. Euh, si nous avons besoin de, de, de trouver des solutions, dans ce cas, on va définir euh, on va décider de, de rediscuter de ce thème en plénière, ou alors on va mandater un sous-groupe euh, pour euh, réfléchir et faire une proposition sur ce thème. Je trouve que ces espaces de régulation euh, et d'expression des non-dits euh, permet de désamorcer les conflits avant qu'ils apparaissent. Euh, ça permet d'éteindre, en tout cas de diminuer les tensions. En fait, on se rend compte que des fois, il y a quelque chose qui nous agace, et le fait de l'exprimer, le fait de se sentir entendu, euh, diminue cette tension, un petit peu comme un ballon de baudruche. Et, et voilà, et du coup en le faisant de manière régulière, même si on a l'impression qu'il n'y a pas de besoin, euh, ça aide énormément euh, à, à faire de la prévention de conflit. Voilà, j'espère que toutes ces informations vous seront utiles dans votre projet ou même au-delà. Comme je vous le disais au début, euh, toutes, les, toutes les facilitations graphiques sont téléchargeables sur un lien qui est en dessous. Euh, et je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir